Aujourd'hui, on va parler de taux d'intérêt. Donc, comme tu l'as constaté, si tu suis ma chaîne et si tu souhaites investir en immobilier, tu as dû remarquer que ben, depuis quelques semaines, voire quelques jours, même dépendamment de quand tu regardes la vidéo, ben, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc là, on a récemment la Banque du Canada qui a augmenté son taux d'intérêt. Donc, en est-il Est-ce que c'est le bon moment d'investir Est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'on rentre dans une période un peu dangereuse ou critique On va traiter ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube car on a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Tu poses également ta question en commentaire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Tu likes la vidéo, tu la commentes, tu la partages. Et honnêtement, ça nous fera plaisir car ça nous permet de faire connaître notre chaîne YouTube à un plus grand nombre de personnes. Donc, dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et on va parler de taux d'intérêt. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes de par les ateliers qu'on fait tout, tous les mois de part, les bootcamps, les défis immobiliers, voilà, tous les événements en ligne qu'on organise à chaque mois. Beaucoup de personnes reviennent avec cette question qu'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt a augmenté. Est-ce qu'il vaut mieux investir ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux prendre du crédit ou pas? Donc, je vais vraiment répondre à cette question dans cette vidéo-là. Déjà, je tiens à te rassurer parce que malgré le fait que les taux d'intérêt soient un peu plus haut qu'il y a de cela un an ou deux, ça reste toujours bas, en fait. Parce que si tu regardes les taux d'intérêt, par exemple, il y a 20 ans, voire plus, c'était très élevé. Tu vois, on était à des taux d'intérêt dans certains pays à plus de 10%, voire même du 15% dans certains pays. Et ça n'a pas empêché... Des personnes à cette époque-là de saisir de bonnes opportunités de faire de bons investissements. Avec okay? aujourd'hui là, les taux d'intérêt ont augmenté. Oui, c'est sûr que ça a un impact sur les mensualités. C'est sûr que ça a un impact sur le coût d'emprunt. Ça, je ne te le cache pas. Mais ça reste toujours plus intéressant qu'il y a de cela quelques années en fait. Donc, dans la vie de manière générale, il faut voir le bon côté des choses. C'est que certaines personnes vont voir le taux d'intérêt qui augmente comme une mauvaise chose. D'autres personnes vont voir ça comme une situation, je pourrais dire, moins bonne qu'avant, tout simplement. Et c'est un peu moi la position que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, ok, là les taux d'intérêt sont élevés sont plus élevés qu'il y a de cela un an ou deux. C'est sûr que c'est moins avantageux, mais ça reste toujours plus avantageux qu'il y a de cela 15 ans, 20 ans à l'époque de nos parents. Et il y a 15 ans, 20 ans, ça n'a pas empêché bon nombre d'investisseurs d'un certain âge d'avoir du succès en immobilier. Donc pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas toi? Donc, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il faut arrêter de voir en fait le taux d'intérêt comme un frein à l'investissement. C'est sûr que ça met des barrières. C'est sûr que ça, ça te limite peut-être en termes de capacité d'emprunt, mais ça ne va pas t'empêcher de saisir des, des bonnes opportunités. Pourquoi? Parce que en ce moment même où je te parle, là présentement, on accompagne très exactement 89 personnes à acquérir des biens immobiliers sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. Et s'il si y a une demande, ça veut dire que ben, il y a des opportunités à saisir. Donc c'est sûr que les taux d'intérêt augmentent, mais aujourd'hui, il faut quand même que tu vois sur le moyen long terme. Est-ce que le fait que le taux d'intérêt est augmenté de 1, 2, 3, 4% va t'empêcher de saisir une opportunité qui peut te permettre de bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération. Est-ce que le coût de l'argent, c'est-à-dire est-ce que le taux d'intérêt est plus important que le gain que tu peux faire sur les 10, 20, 30, 50, voire même 100 prochaines années? Je ne pense pas donc. Clairement, les taux d'intérêt ne doivent pas te freiner. Deuxième chose également que tu dois comprendre, c'est que de manière générale, le prix de l'immobilier augmente. Pareil, si tu regardes le prix de l'immobilier aujourd'hui versus il y a 15, 20 ans, tu verras que les prix ne font qu'augmenter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se loger, il y a de plus en plus de personnes qui veulent investir, il y a de moins en moins de logements. Regarde même juste au Québec et même au Canada, si je me trompe pas, ben on parle de pénurie de logements. En fait. C'est-à-dire c'est que là, pas mal d'entrepreneurs et pas mal d'investisseurs se lancent même dans des projets de construction. Pourquoi Parce qu'il ben, y a un manque de logements. Ça se compte en milliers de logements en manque au Canada et au Québec de manière générale. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir. Donc, si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire que quelle que soit la période quel que soit le taux d'intérêt, je ne vais pas dire quel que soit le taux d'intérêt, mais jusqu'à un certain niveau, tu dois quand même profiter du fait que le taux d'intérêt est moins élevé qu'il y a de cela plusieurs acquis. Moi, ce que je recommande par rapport au taux d'intérêt, c'est dans la mesure du possible de prendre soit du taux fixe, parce qu'au moins le taux fixe, tu vas être fixe sur une période de 3 ans, 5 ans. Et là, tu te dis okay, mon taux, il est fixe pendant les prochaines années comme ça, que ça monte, que ça descende, ça ne va pas impacter mon investissement. La deuxième Option que tu peux avoir par rapport à ça, c'est de prendre un taux variable, mais avec mensualité fixe. C'est-à-dire c'est que si le taux d'intérêt augmente, okay, ça ne va pas bouger ta mensualité, c'est juste que ben, tu vas rembourser moins de capital. Et si tu rembourses moins de capital, la durée du prêt va s'allonger. Okay. Mais il faut que toi en tant qu'investisseur, tu puisses avoir l'esprit tranquille de te dire que voilà, les mensualités sont identiques, que les taux montent, que ça descende, ça reste la même chose sur les 3 à 5 prochaines années. Comme ça, ça va te permet de mieux planifier tes investissements, d'avoir l'esprit plus tranquille et de pouvoir rapidement passer à l'action plutôt que de te dire ok, là la banque m'accorde un taux d'intérêt. Il se peut que dans deux ans, ça passe un taux beaucoup plus élevé parce que ben, peut-être les taux d'intérêt vont augmenter. Okay. Donc, clairement, c'est le message que je tenais à faire passer dans cette vidéo là, c'est qu'il y a toujours de bonnes opportunités à saisir. Chaque semaine, on a des participants qui ont des offres d'achat acceptées. Et je peux te dire que dans les prochaines années, ils vont avoir un très gros retour sur investissement parce que que le prix de l'immobilier baisse dans les prochaines années sur le moyen terme, ça repart toujours à la hausse. Donc, tu regarderas dans toutes les crises, dans toutes les récessions, tous les moments un peu comme celui-ci, ben il y a eu un changement qui s'est fait. Peut-être le marché change, peut-être les taux d'intérêt augmentent etc. Exactement comme maintenant. Tout ce qu'il y a à faire maintenant c'est de s'adapter en fait, de se préparer et de s'adapter face à la situation. C'est la raison pour laquelle si tu vas aller plus loin, on organise chaque mois des bootcamps et des défis immobiliers qui vont te permettre littéralement de passer à l'action, de comprendre comment fonctionne le crédit parce que c'est pas tout le monde qui comprend le crédit. Là récemment j'ai parlé avec un de nos participants qui me disait que lui son objectif c'était de solder toutes ses dettes. Et ça va être le sujet de ma vidéo de, de te dire ben, quels sont les types de dettes à avoir en permanence donc oui tu peux être endetté en permanence mais de la bonne manière et le fait d'être endetté de la bonne manière c'est ça qui va te permettre de t'enrichir donc ça va être le sujet de la prochaine vidéo donc je t'invite vraiment à activer la, la cloche parce que dès que la vidéo va sortir tu seras notifié en premier et je t'invite vraiment à regarder cette vidéo car ça va être la continuité de cette vidéo là où je te parle notamment du crédit et notamment de comment est-ce que, malgré des dettes, des bonnes dettes, tu peux toujours t'enrichir jour après jour, année après année et jusqu'à la fin de tes jours. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo, toujours sur le crédit. Ciao.